Ce qui était un rêve et une vision il y a 22 ans est devenu une réalité comme toujours grâce à quelques personnes qui y ont cru, qui se sont mises ensemble, qui ont trouvé l'endroit idéal pour faire le nid de ce, de ce rêve qui est devenu réalité. Le secret du succès du cours est en grande partie lié à cette association d'un enseignement de très haut niveau qui réunit les plus grands spécialistes mondiaux dans le domaine de la vaccinologie, avec des étudiants, en, en guillemets, venant du monde entier, ayant des préoccupations différentes, mais ayant une capacité à communiquer entre eux de façon exceptionnelle. Le cours est organisé euh, donc en partenariat entre l'Université de Genève et la Fondation Mérieux. Le cours est, est sponsorisé vraiment par un certain nombre d'institutions. Tous ces gens-là participent à l'organisation du cours, à la décision des programmes et aussi s'investissent dans, dans l'enseignement. l'enseignement Vaccines and vaccinology, coming from the world's greatest experts in the, the in the, this area. Well, Advac is a community. is a, a group of people that are trained and then to be sent to do the work of uh, protecting people in the world. I spent uh, the first seven months of the pandemic helping Guatemala in leading the COVID pandemic. And this is something that I wouldn't have done without what ADVAC gave me so, for so many years. You go back to the countries and you apply that knowledge to make a difference in the lives of the people. And that's what I think connects uh, the Bill and Melinda Gates Foundation with a course like ADVAC il y a le réseautage et surtout l'apprentissage. Ça m'a permis de revivre un tout petit peu le tout début de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et de comprendre davantage l'importance de ce que je fais au quotidien. donc Je suis plus motivée qu'à jamais d'aller de l'avant pour la vaccination. Avoir fait le cours et faire partie de cette communauté d'alumni euh, vous procure une certaine reconnaissance. Et donc euh, cette reconnaissance, c'est clairement une plus-value. Le premier cours de, de vaccinologie avancée qui date de, de l'an 2000 et en fait qui après a donné naissance à, à, à d'autres cours qui eux-mêmes ont donné naissance à d'autres cours. Année après année, on fait le plein. De gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de venir passer deux semaines ici pour repartir avec quelque chose dont ils disent il y a eu avant et après ADVAC. Et ça, je pense qu'on peut en être vraiment tous très fiers. Les, les choses qu'on fait dans le laboratoire, euh, dans la pratique de la santé publique, c'est ça qui améliore la, euh, les vies de milliers et millions. Des, des, des personnes et je suis moi-même fier de ce que j'ai fait mais je suis aussi fier de ce que font les autres personnes qui, qui sont dans la santé publique y compris les nombreux, nombreuses personnes qui euh, ont passé par le cours de vaccinologie à chez la Fondation EDIE.